Aujourd'hui, je vais vous parler euh, des règles de la nuit euh, chez les Yucunas l'Amazonie colombienne. Donc, je vais vous montrer déjà où ils habitent. Euh, c'est le sud de la Colombie. Euh, toute cette partie-là, c'est de l'Amazonie. Ils habitent dans ce coin-là. Voilà, euh, moi, je vais surtout à la Pedrera parce que cette région-là, euh, il y a souvent la guérilla qui se balade. Mais je connais, hein, j'ai été jusqu'à l'internat euh, euh, plusieurs fois. C'est un internat qui a été construit euh, en 1949. Bon, historiquement, il faut connaître un petit peu, euh, disons, euh, l'histoire euh, de cette région. Euh, bon, la la Pedrera, c'est un, un village qui, était, euh, qui a été construit à l'époque du premier conflit entre Caucheros colombiens et péruviens. Hein, ça à l'ANA et donc euh, c'est les seuls qui contrôlait vraiment la région c'était eux alors euh, donc pour, pour résoudre le conflit euh, l'état a envoyé euh, les militaires en passant par le brésil etc et en, donc en 1911 le résultat de ça c'était la construction d'un poste de douane euh, la Pedreira ensuite on a eu un deuxième conflit entre le Pérou et la Colombie, cette fois beaucoup plus important, qui a duré de 1930 à 1933. Et là, les, les, les militaires, enfin l'État et puis les cauchelos, ils ont réquisitionné les indiens de la région, et ça, ça a, créé, ça a donné des épidémies épouvantables, et donc il y a beaucoup de ces indiens qui ont disparu à cette époque, euh, bon, donc ça, c'est 1930-1933. Par la suite, euh, l'État a envoyé euh, les premiers co -le « colegidores », c'est-à-dire des administratifs de l'État, pour, euh, pour savoir exactement euh, quelles étaient les relations entre cauchelos, donc exploiteurs de caoutchouc, et euh, indigènes, parce que euh, les exploiteurs de caoutchouc, eux, ils, ils endettaient les Indiens, et puis quand les Indiens ne leur donnaient pas assez de caoutchouc, ils les battaient. Donc euh, les collègues euh, ils étaient là justement pour, pour surveiller ça, et puis pour faire leur rapport euh, à l'État, euh, donc euh, à Bogota. Euh, et euh, aussi au lendemain de la guerre euh, avec euh, le Pérou, euh, on a les missionnaires euh, capucins. Qui se sont installés dans la région et qui ont créé un premier euh, orphelinat à La Pedrera en donc en 1934. Puis euh, ils en ont donc ça c'était surtout pour recueillir les euh, euh, disons les orphelins euh, de, des indiens qui étaient qui étaient morts euh, pendant le conflit. Et puis euh, ensuite cet orphelinat s'est transformé en internat. Et en 1949 ils en ont construit un autre. Euh, en, disons euh, dans cette région du, du Miriti euh, c'est-à-dire que les, les Yukuna, euh, avant ils habitaient beaucoup plus euh, disons, tout, au, tout, au, euh, tout en haut du Miriti et puis euh, pour avoir de plus en plus des contacts avec les Blancs ils sont descendus euh, et puis euh, donc c'est là qu'ils ont travaillé euh, le, le latex euh, euh, avec les Couchelles bon. et euh, donc euh, alors à partir de 1949 comme ils, ont, euh, ils allaient euh, de plus en plus dans les, dans les, disons, à l'école de l'internet, etc., donc c'est là qu'ils ont pu devenir de lettrés et manipuler euh, la monnaie. Bon. Ça, j'explique tout ça dans mon bouquin qui euh, là. Et ensuite, jusqu'à euh, 1974, donc les Indiens, euh, Yukuna, euh, ils continuent à travailler le latex. Et puis, vers les fins des années 60, enfin disons au milieu des années 60, ils travaillent aussi les fourrures, et là ils s'enrichissent tout d'un coup, jusqu'à l'interdiction de l'exploitation du latex et des fourrures, en 1974, par Inderena, Inde, Inde qui est l'Institut col Colombien des Ressources Agraires, enfin, il a changé de nom depuis, mais à cette époque-là, il s'appelait Inderena. Donc ensuite, depuis, les Yukuna, ils ont plus de disons de, de ressources aussi, aussi, aussi importantes qu'à l'époque des fourrures, mais ils continuent à travailler euh, surtout pour la pêche commerciale. C'est-à-dire qu'avant 1974, les Indiens ils travaillaient surtout dans ces régions-là, ils pouvaient même travailler en pleine forêt, parce que les caoutcheros, ils les aient travaillé en pleine forêt. Et puis, par la suite, ils se sont rapprochés de la Pedreira pour travailler la pêche commerciale parce qu'à la Pedreira, on a des, euh, des, une vraie piste d'atterrissage qui s'est construite et euh, des, des chambres froides pour expédier euh, le, pois, le, le poisson euh, jusqu'à Bogota, Villa Vicencio, etc. Et donc dans cette ré région-là, il y a beaucoup de lechelos, les grands bagres d'Amazonie qui se vendent très bien, euh, euh, disons... Euh, qui vit à Vicencio et à Bogota. Euh, bon. Donc, les Yukuna, maintenant, ils vivent surtout de, de la pêche commerciale. Disons, dans cette région, ils vivent beaucoup de la pêche commerciale quand ils ont un travail salarié avec, avec les Blancs. Euh, sinon, euh, bon, en 1980, on a eu aussi un boom du de de, de, de, de trafic de la coca avec les, les mafieux de la région. Euh, fin euh, 1990, il y a eu aussi l'exploitation de l'or Taraira, euh, oui, dans, dans cette région-là. Euh, et puis, euh, de plus en plus, à Tarahira. Bon. Et puis, par la suite, les années 2000, on a la guérilla qui s'est installée carrément à Taraïra et qui contrôlait aussi l'exploitation euh, de, de, de, de l'or et puis euh, de, de la drogue dans cette région. Voilà pour un petit historique des Muguna. Euh, sinon, donc, je vais en venir à nos moutons. Alors. Euh, Bon, là je pose d'emblée la question en Yukuna, Nati Qu'est-ce que c'est que la nuit pour un, pour un Yukuna ?» Alors si on pose cette question à Yukuna, ils vont nous regarder les des grands yeux. Euh, en fait, on ne peut pas poser ça à, cette oui, question-là oui. à n'importe qui, déjà. Euh, si on leur pose cette question-là, ils ne vont pas vraiment répondre sérieusement. Euh, ils vont, et euh, s'ils sont un peu sérieux, ils vont nous dire bah, « Pose cette question à un soigneur. » il saura beaucoup mieux de te répondre que nous. Par exemple, une femme, on ne peut pas poser cette question. Que tu ouais. appelles soigneur, c'est des Oui, c'est-à-dire qu'il y, y a deux, deux, deux grands types de, de, de disons de guérisseurs. On a, a les, les, les, les, ce qu'ils appellent les gloros, c'est-à-dire les chamans qui, qui, selon eux, sont capables de retirer les maladies du corps. Bon. Et puis, se déplaceraient euh, sous forme euh, animale. Par exemple, en jaguar, etc. Et puis, on a les. les alors, ces, ces chamans là on n'en a quasiment plus chez les Yukuna, mais on en a certains qui ont appris, disons, ben pourquoi Parce que pendant les, le conflit euh, colombo-péruvien de 1930-1933, à cause des, des épidémies, ces chamanes-là, ils ont disparu. Et donc, euh, maintenant, il reste plus que des guérisseurs. Les, gué euh, les, les guérisseurs, eux, ils connaissent très bien les incantations, la mythologie, etc. Et moi, j'ai travaillé avec deux d'entre eux. Il y en a un qui s'appelle euh, Piteru et l'autre qui s'appelle Tugueni. Bon, en Yukuna, c'est Milciaves, euh, qui est donc Kameheya, c'est-à-dire qu'il euh, a une généalogie qui remonte jusqu'aux... Euh, les, les Yukuna Prokyo, comme ils disent. Et puis, on a Piteru, qui s'appelle aussi Mario Matapi. Et Mario Matapi, euh, lui, il est d'une tribu qui parle Yukuna aujourd'hui, mais euh, avant, il parlait une autre langue, simplement... À cause des conflits euh, intertribaux, euh, ils ont euh, ils ont quasiment disparu et euh, les derniers se sont euh, réfugiés auprès des Yukuna. Ils ont été élevés par les Yukuna. Leurs mères sont Yukuna, donc ils parlent Yukuna. Euh, voilà. Donc on a deux sources. Euh, par... Alors oui, alors ces soigneurs pour nous parler de la nuit, nous en parlerons selon cinq euh, conditions. La première, c'est d'une part, il faut parler de nuit. Le dimanche et les lucunes, on ne peut pas échanger du savoir traditionnel euh, deux jours, ça n'a aucun sens. Hein, ça se passe de Nice. pour ça un anthropologue qui va commencer à faire ses deux jours, euh, c'est pas sérieux. Euh, bon, D'autre part, euh, il va nous raconter ça chez lui, hein, dans sa Maloka. La Maloka, c'est la grande euh, maison que vous avez vue euh, sur mon bureau euh, d'ordinateur. Euh, euh, donc c'est une maison ronde, c'est celle-là. Donc c'est la grande maison traditionnelle plurifamiliale, aujourd'hui elle n'est plus tellement plurifamiliale parce que euh, les Lukuna ont un peu perdu de leur euh, disons de leur, leur rêve, euh, faut, euh, de, de leur système traditionnel, donc ils vivent plutôt à des maisons individuelles sur, dans des maisons individuelles sur pilotis, mais on a par exemple Mario Matapi qui habite euh, tout seul en gros avec sa femme et puis ses, petits, ses petites filles dans cette locale. Troisièmement, ils nous présenteront un siège à penser, c'est-à-dire un état à pas, donc un petit banc en bois, euh, je à 30 cm de haut. Et euh, ça, c'est très important pour euh, discuter euh, de la nuit. Il faut s'asseoir. Dans ces sociétés, c'est important de s'asseoir pour, euh, disons, euh, asseoir en même temps sa pensée, donc penser correctement. Hein, pas euh, euh, courir à droite, à gauche, euh, euh, etc. Si on se déplace, on a aussi la pensée qui est un, un, un peu fofolle, qui qui se balade un peu partout donc il faut que ça se mange ça c'est bon. ça, ça correspond disons à la plupart des indiens des amazoniens de cette région ce euh, et ensuite en nous offrant euh, de la coca à mâcher alors euh, donc ça n'a rien à voir avec le trafic de la coca dont je vous parlais tout à l'heure là mm -hmm. hein ça c'est vraiment traditionnel euh, donc, euh, cette coca, il la pile. Euh, ensuite, il la mélange. Euh, ah, il, ah oui. Euh, non, d'abord, il, il font griller les feuilles. Ensuite, il la pile. Et il la mélange avec des cendres de feuilles d'ouva ou de cécropia. Ouva, euh, c'est un, une grappe. Ça, ça ressemble un peu au raisin, mais c'est le raisin d'Amazonie. De c'est des grappes beaucoup plus grosses. Euh, et ensuite, ils nous raconteront un mythe, et si on veut savoir ce que c'est que la nuit, nous raconterons le mythe d'origine, parce que c'est dans ce mythe qu'on parle vraiment de la création de la nuit. Voilà. Alors ensuite, donc, on arrive euh, au mythe d'origine. Alors dans ce mythe d'origine, on explique euh, quelles étaient les conditions préalables à l'apparition de la nuit. Voilà. On a euh, toute une série d'épisodes dans le mythe d'origine, on a disons euh, une quinzaine, et euh, on a un épisode qui est l'épisode de l'apparition de la nuit. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des épisodes qui précèdent euh, de, cet épisode de l'apparition de la nuit. Et donc on a des conditions avant la nuit, dont on va euh, parler tout à l'heure. On a des paroles qui définirent euh, les effets de la nuit euh, et son, ou son influence. Donc, en fait, c'est les paroles du maître de la nuit et les paroles des Karipulakena qui vont avoir des effets sur cette nuit euh, et qui vont euh, en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis, on a euh, les actes qui firent apparaître la nuit. Donc, ça, c'est les actes des Karipulakena. Les Karipulakena, c'est les quatre enfants qui, euh, selon les Yukuna, ont créé ce monde. C'était un peu maladroit puisque c'était des enfants. Enfin, disons des grands, des, des grands garçons. Quoi. Euh, et puis, on a les substances avec lesquelles la nuit fut, euh, fut créée. Tout ça, on va voir ça en détail. Ensuite, on a les effets de l'apparition de la nuit. Une fois qu'arrivait la nuit, c'était euh, une grande catastrophe. Et euh, ensuite, les actions des kenna qui euh, finalement, et puis aussi du maître de la nuit, qui amplifièrent ou réduirent les effets favorables ou défavorables de la nuit. Avoir ça, donc... Je, je peux dire, oui, euh, oui, Marie, oui. Euh, si vous avez euh, envie et besoin d'en savoir plus, il va parler qu'une heure et euh, quart, donc ça va être très juste, il a un superbe article dans le numéro spécial à du LESC, hein, dans les ateliers du LESC. Donc si vous mettez Fontaine, atelier du LESC, vous, vous tomberez dessus, vous aurez un très bel article. Euh, donc, donc, je vous résume un petit peu ce euh, mythe de la donc, euh, c'est eux qui ont créé le monde, et euh, évidemment, euh, ils l'ont créé, donc il est un peu brut, ce monde, il euh, n'y a, a rien dedans. Euh, donc, euh, il, il manque beaucoup de choses. Alors, ce qu'ils font, en général, c'est d'aller voir des vieux qui, eux, ont le savoir, etc. Et il faut leur demander euh, les choses qui manquent à ce monde. Alors, oui. Bah, vous donc, pouvez prendre le, votre café, hein je peux prendre le café <rire> si lui vous voulez monsieur. Droit, pas... Non, pas non, non, lui il n'y a pas le droit. Allez, si hors d'ici. Si vous préparé. Ah, mais ouais, bien, bien. Non, non, non, non hors d'ici. Vas-y. Donc dans ce monde, il manque plein de choses. Par exemple, il manque de la de de je coca. Je Donc cette coca, ils vont aller la demander à un qui est leur grand-père. Et puis ils vont aller se procurer des malocas. C'est pareil, il faut aller voir le vieux. Et ils vont surtout aller pour notre séminaire, Chercher l'ami Et ça, il y a un grand maître euh, qui s'appelle Tapu, -ta En fait, il y en a deux. Euh, mais, euh, disons, le plus important, c'est celui-là. Donc, on va le voir euh, particulièrement tout Alors, les premiers épisodes avant l'apparition de la nuit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des, des, des épisodes avant celui de la vie. Et comme par hasard, il y a déjà de la nuit avant cet épisode. C'est quand même bizarre. Il y a un gros paradoxe. <rire> sur euh, les objets avant l'origine des objets. Oui, voilà. Alors par exemple, euh, euh, j'ai travaillé sur deux versions, hein, mais là j'ai pas le temps de vous faire les deux versions, donc je ne vous en fais qu'une. Euh, par exemple, on a le premier abattage des caricou laquena, vous vous rappelez c'est des quatre enfants, euh, euh, qui font un abattage pour leur oncle, oncle et tout. Euh, je disais grand-père tout à l'heure parce qu'ils l'appellent grand-père mais en fait c'est leur oncle euh, mais ils n'ont pas de père hein. donc, le, en fait c'est le frère de leur mère, mère. et euh, donc alors le vieux en fait ils habitent à côté de ce vieux et euh, ils ont besoin euh, le, bon, ils vont le voir régulièrement bon, et puis un jour le vieux leur dit Bon, ben, j'aurais-tu besoin que vous m'aidiez pour faire un abattage en forêt pour que je puisse construire un nouveau jardin alors, euh, donc, euh, donc, ils vont chez lui, et puis euh, ils dorment chez lui, donc il fait nuit, hein. ils se lèvent le matin, donc euh, voilà, c'est ça qui se passe, euh, ils allèrent s'abéguer, puis ils chou les filles manger avec euh, la sauce de manioc, donc ça c'est complètement traditionnel, c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui, hein, quelqu'un qui dort euh, dans, chez, chez un vieux, évidemment il va les faire manger, euh, des galettes, une galette de cassave avec de la sauce de manioc hein. ça sera uniquement ça s'il n'a pas de viande ou pas de poisson. et puis ensuite il leur donna de la caguana et de la coca la caguana c'est de la bière de manioc et le soir hein il s'assit avec eux alors ça c'est... moi je travaille sur corpus donc, une première chose que je fais, c'est avec, euh, avec Word, hein, on peut faire par exemple, mais aussi avec d'autres logiciels, on recherche les mots clés, soir, nuit, etc. Et là, on a tous les passages de mon corpus qui posent problème par rapport à la nuit. Bon. C'est là que j'ai vu, alors, avant l'épisode de la nuit, c'est incroyable, il y a quand même de la nuit <rire> Bon, et donc, euh, voilà, ces mots qui apparaissent, euh, et le soir, il s'assient avec eux, alors c'est toujours le soir qu'on s'assoit avec un vieux, et en pleine nuit, il dit, euh, il est temps d'aller dormir. Euh, une fois qu'ils ont parlé, en fait, après ils vont se coucher, eh bien, mon oncle, ils allèrent se coucher, et le lendemain, ils se réveillèrent, et alors que leurs yeux s'ouvrirent, ils allèrent se baigner. Alors, Nahmetia, ça c'est la forme euh, pour dire euh, bonjour, euh, ou se lever le matin. Hein, quand je dis euh, Wahmetiyah, ça veut dire mes yeux s'ouvrent, et ça veut dire aussi bonjour. Hein, on est en train de s'ouvrir, euh, d'ouvrir de, de, nos yeux à la lumière euh, donc c'est compliqué on, a, on y reviendra hein, ça a un sens précis euh, qu'est-ce que c'est que les yeux euh, c'est important et euh, voilà alors de la tombée du jour jusqu'au lendemain matin chaque nuit se passe alors de la même façon avec sans arrêt des actes qui s'enchaînent toujours dans un ordre suivant. Hein. C'est-à-dire à partir de cet épisode, même s'il se passe avant Alors la nuit, finalement c'est un épisode complètement banal. Et dans, dans, dans la plupart, dans tous les mythes, finalement, on retrouve toujours ça, c'est-à-dire euh, des, des, euh, euh, des personnages qui vont chez un vieux. Ils vont, alors qu'est-ce qui se passe Alors s'ils si habitent chez lui, euh, si c'est par exemple euh, donc, si c'est la fin de l'après-midi, hein, ils vont se baigner. Ensuite, ils vont manger de la galette de cassave avec de la sauce de manioc. Ensuite, ils vont boire de l'amidon. Ils vont oui, boire de l'amidon de manioc, euh, mâcher de la coca et s'asseoir entre hommes pour converser. Ensuite, ils vont dormir. Ensuite, ils vont se lever. Ensuite, ils vont se baigner. C'est comme ça chez les Mokounga quand on dort chez eux. Donc, c'est un enchaînement de base. Alors, un autre épisode, l'inceste de Lune avec sa sœur Malaniga. Donc Lune, c'est l'un des fils de Hechu, du vieux dont je parlais tout à l'heure, et euh, il a une sœur, et euh, donc lui, euh, euh, c'est-à-dire il avait des mauvaises habitudes en, en, en, en forêt, euh, il, il s'amusait tout seul, et euh, sa sœur, un jour, euh, elle le surprit, et euh, elle lui fit goûter euh, en gros euh, ce, que, euh, ce qui lui appartient, comme, dit, que, comme disent les Nukunas, au Nunepe. Et depuis, euh, il ne pouvait plus s'en passer, donc toutes les nuits, euh, il allait la rejoindre, toutes les nuits. Et euh, cela dura un moment, donc elle, elle en eut assez, elle dit, euh, elle dit à sa mère, « Maman, euh, qu -ce qui qu ce qui vient m'embêter ah ?»« Oui, parce que ça se passe de nuit, donc est-ce... Et euh, dans le mythe, elle ne sait, sait pas vraiment qui c'est, hein, en tout cas elle fait au moins semblant de ne pas savoir qui c'est, euh, et euh, dit Viens coucher avec moi la nuit. Et ça, toujours avant l'épisode de la nuit. Dans l'autre, euh, alors ça c'est un épisode euh, dans la version de, de Toubémi, la version de Pitelou on n'a pas cet épisode-là euh, avant celui de la nuit, mais on a d'autres épisodes pareil où on a la nuit. Donc finalement, c'est des épisodes. Euh, qui qu sont indépendants les autres, des uns, quasiment indépendants des uns des autres, et qu'on peut, qu peut présenter l'un avant l'autre, ou, ou l'un sans l'autre, etc. Euh, donc c'est pour ça que finalement, y a, euh, enfin c'est en tout cas mon, mon, mon explication, que finalement il y a de quand même. Et puis surtout, parce que euh, si on enlève la nuit, ça devient, on ne peut plus raconter un mythe, c'est impossible. C'est-à-dire temps la notion de temps disparaît, les repères de temps disparaissent également, et donc... Ils ne peuvent, peuvent plus raconter leur histoire les hommes Ça n'a plus de sens. Hein, les régularités euh, qu'ils observent tous les jours euh, disparaissent, ils ne peuvent plus est, rien raconter. Donc, euh, alors une autre caractéristique de la nuit, hein, donc tout à l'heure j'expliquais comment ça se passe une nuit, euh, disons, entre, entre hommes, c'est hein, euh, là on a entre hommes et femmes, c'est propice aux relations sexuelles, même euh, s'il y a euh, la famille de, de, de la fille qui est à côté. Donc au sein de la Maloca, même entre co-résidents, euh, il peut se passer euh, des, des, choses, des choses, secrètes. Euh, bon. donc un homme vient ennuyer, hein, ennuyer. Alors ça c'est un, un terme du Kuna euh, qu'ils utilisent tout le temps. Euh, ennuyer, ça veut dire c'est, euh, disons, euh, aller, euh, disons vouloir avoir une relation sexuelle avec une femme. Donc c'est essayer de la caresser, une tentative d'approche. Hein. Euh, en l'abordant dans son hamac pour tenter de s'y faire accepter hein, ou en et donc aussi en, en, en, en cherchant à lui faire la C'est ça, embêter une, une femme. Voilà. Alors, on a un, un autre épisode, toujours avant celui de le serpent qui tue les fils des Alors, Kena. Alors, les Karikula, dans cet épisode, les Caripoulakéna, Kena, donc les quatre enfants, ils se créent un fils à partir de leur ombre. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que la façon dont c'est, disons, euh, euh, euh, traité cette ombre dans, dans le mythe, ils disent, euh, euh, ils arrivèrent à leur demeure, et ils saisirent leur ombre comme si c'était quelque chose de matériel. Mmh. Pour eux, c'est matériel. Ils prirent cette ombre et la convertirent en leur fils. Donc moi, ça c'est ce que j'appelle une théorie indigène de la matérialité de l'ombre et de la vie qu'on retrouvera... Par la suite, euh, sans arrêt. On va très vite là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Alors, ensuite, un autre mythe, euh, qui est celui de la première Maloka construite par les Karipou Alors, toujours pareil, hein, on a les, les, euh, les quatre frères qui vont chez leur, chez leur oncle, et toujours, donc, euh, ils parlent le soir, etc. Et euh, ils dit. Alors, le, le vieux, il ne euh, veut, veut pas donner la maloca, c'est toujours pareil, les vieux, il faut vraiment les, les, euh, leur tirer les verres du nez, etc., pour qu'ils sortent quelque chose, parce qu'ils ne veulent pas. Et donc, la seule manière d'obtenir quelque chose d'eux, c'est de leur donner de la coca. On va faire mâcher la coca, etc. Et là, là ils commencent à raconter quelque chose, euh, etc. Donc, c'est ce qu'ils ce qu ce qu ont fait avant, quand ils ont leur donné la coca, etc. Donc là, le vieux, il, est, il, il accepte, de leur expliquer comment euh, on peut construire une maloka et surtout l'incantation de la maloka. Denis. Hein. Parce que, évidemment, c'est les activités de la nuit. On a vu tout à l'heure euh, les euh, mâcher la coca et s'asseoir entre hommes. Hein, première activité, on, donc on revoit ici. Et puis partager le savoir en ce qui concerne les mythes, les histoires, les incantations, les chants chamaniques, etc. C'est ce qui apparaît ici dans ce épisode. Alors, on arrive à l'épisode de l'apparition de la nuit. Euh, donc, dans les deux versions, euh, on, va, euh, on va. Donc, pour cet épisode, on décrit explicitement les conditions avant la nuit. Donc là, euh, alors ça, ça fait complètement. Euh, ça contredit tous les épisodes qu'il y avait avant, tout d'un coup. Ouais, on va voir ça. Parce qu'il n'y a pas de nuit. Il n'y a que du jour. Et ensuite. Euh, donc ça, c'est les conditions. Et ensuite, on a les choses, les actes et les paroles qui ont créé et même programmé, si on peut dire, la nuit, en fonction des objectifs bons et mauvais euh, des différents protagonistes. Alors, les conditions avant la nuit. Euh, alors, l'Armuchi, c'est le, le plus jeune et c'est aussi le plus important des quatre euh, héros, des quatre carré euh, poulaquena. Et euh, donc, je note plus vite, euh, donc il leur dit euh, pour nous c'est toujours le jour, allons-nous toujours vivre deux jours, deux jours, deux jours et encore deux jours. Il n'y a ni nuit, ni obscurité, ni rêve, ni repos. Euh, allons-nous toujours vivre ainsi, euh, non cousins, euh, oui, parce que dans leur, dans leur terme, en fait, c'est des frères classificatoires. Donc euh, Ayukumi, c'est un terme particulier. Euh, en fait, c'est des cousins, c'est des cousins euh, euh, collatéraux. Non, ce n'est pas bon, euh, avec notre tante, nous passons euh, tout notre temps à préparer notre nourriture et à aller chercher du manioc, à faire griller les galettes de cassave de notre tante, et cela sans mesure. Il n'y a pas de mesure, s'ils si, si sont tout le temps de jour, euh, ils passent leur temps à manger. Et la pauvre tante, elle fait que de travailler. Et... Alors... Euh... Alors oui, alors voilà la suite de ce passage. À partir de la fin de l'après-midi, il nous faudrait de l'obscurité. C'est là, on a des termes clés. Euh, « Ahu-waka » c'est le moment où on s'obscurcit. Par exemple, pour dire, en euh, euh, français, on dit la nuit tombe, mais chez eux, ça n'a pas de sens de dire la nuit qui nous tombe dessus. Eux, ils disent, nous nous obscurcissons. Arrouaca. Et ça, c'est la, la manière aussi de dire bonsoir. Donc, euh, Ahubaka, l'enchu, c'est euh, l'après-midi, mais c'est l'après-midi qui va jusqu'à minuit. Donc c'est la fin de l'après-midi. Euh, là, on mangerait, euh, donc on pourrait, euh, si, si on avait la nuit, on mangerait euh, au commencement de la nuit. Puis ce n'est qu'à partir du lendemain matin qu'on mangerait à nouveau. Pour l'instant, ça ne va pas. Où allons-nous trouver la nuit, l'obscurité, et le sommet ce n'est pas bon d'être toujours de jour, toujours à marcher, il nous faudrait de l'obscurité à partir de l'après-midi. On pourrait ainsi s'asseoir, faire du chamanisme, manger avec mesure. Donc, exactement ce qu'on a vu avant. Ce qu'ils avaient déjà avant, c'est là, maintenant ils se réveillent et ils le veulent. Ça, ça apparaît dans cet épisode. Euh, comme si finalement c'était le premier épisode du mythe. Alors, indication importante. Euh, alors, ces caripoulakenas nous informent sur une propriété du monde avant l'apparition de la nuit. Dans ce monde, il y avait toujours le jour. Ensuite, le narrateur nous indique que la nuit, l'obscurité, le rêve et le repos n'existent pas. Les Kena disent que cet état du monde dans lequel ils vivent n'est pas bon, donc il y a une dévalorisation du monde dans lequel ils sont, hein, qui les amène évidemment à valoriser un autre monde où il y aurait de la nuit. Et, euh, ils disent aussi ces quatre héros qui consacrent tout leur temps sans mesure à préparer euh, et à consommer de la nourriture de tente. Toujours. C'est ça. Bon. Euh, ils décrivent euh, l'état du monde qu'ils souhaiteraient, un monde où l'on mangerait avec mesure, et aussi où ils pourraient s'asseoir et faire du chamanisme. Enfin, ils s'interrogent sur le lieu où ils pourraient aller chercher ça. Alors, euh, évidemment, alors on retrouve la théorie indigène de la matérialité de la nuit, parce que aller chercher de la nuit, euh, c'est considéré comme quelque chose de matériel, puisque ça existe dans un espace particulier, il faut aller le chercher. Donc il faut aller trouver le vieux qui maîtrise qui, qui, qui conserve chez lui cette nuit, quelque part. Voilà. Alors, maintenant on arrive aux, aux paroles qui déterminèrent les effets de la nuit. Alors, ces Kena, ils vont voir euh, Tapulinami, qui est le maître de l'ami. Et euh, donc, euh, euh, bon, il, alors au début, le Tapulinami les voit arriver, boum, il les plonge dans le sommeil, etc. Euh, parce que ça ne lui plaît pas qu'ils débarquent comme ça, ces cariculakena, il ne sait pas qui c'est, etc. Et puis finalement, la fille elle, elle dit, ah, c'est pas bien de les avoir mis dans le sommeil aussi longtemps, etc. Ils vont mourir de faim si on ne les réveille pas. Alors finalement, Tapulinami... Il va, il, va, il va les, il va les, les relever, euh, et puis c'est là qu'il commence à discuter. Alors les Kari la ils disent « on voudrait la nuit, etc. Voilà la coca qu'on doit offert. » à partir du moment où on offre de la coca, tout d'un coup c'est magique. Le, le vieux, tout d'un coup, euh, là finalement il accepte. Mais il discute quand même. Il dit « certes les enfants, vous voulez la nuit, d'accord, mais la nuit et le sommeil sont, toujours, sont de mauvaises choses qui peuvent vous tuer. » Il est dangereux de dormir tout le temps, quelque chose finit par vous prendre par surprise et là on s'endort à jamais, on se réveillera plus. Ouais. C'est pourquoi certaines personnes meurent en pleine nuit et ne se relèvent plus, nous mourrons tous un jour et là nous, nous ne nous réveillerons pas. Ainsi avait-il prononcé ces paroles, alors ces paroles ce n'est pas simplement ce qu'on pourrait croire euh, juste un bon conseil, de vieux, bien gentil, etc. C'est tout le contraire, finalement c'est des paroles de malédiction qui vont définir euh, tous les dangers de la nuit. Euh, on s'endort à jamais, etc. Euh, il, est, euh, il est dangereux de mourir tout le temps, de, de, de mourir tout le temps de dormir <rire> tout le temps. <Finalement>, dormir <rire> tout le <temps, rire> mourir tout le temps, c'est la même chose. Euh, etc. Ça c'est des paroles de malédiction. Et ça le, le narrateur, il, il, le, il le souligne. Et ça on a pas. On a l'opposition entre deux types de paroles des divinités. D'un côté, on a les Karipula Kena qui énoncent des paroles qui détermineront les effets favorables de la nuit. C'est-à-dire, on va s'asseoir entre anciens, on va pouvoir faire les incantations, on va pouvoir se soigner, etc. de nuit. On va manger avec mesure, ça évitera aux femmes de travailler tout le temps, etc. Euh, donc tout ça c'est favorable, et puis on a d'un autre côté tapu Linami qui, euh, qui formule les paroles de malédiction qui engendront les effets défavorables de la nuit et du sommeil et ça, ça peut faciliter l'attaque surprise d'une entité nuisible, alors ça dans, dans le mythe ça paraît parce que le, le vieux euh, ensuite il va se transformer en chauve-souris et va arracher les yeux des carréboules euh, et euh, il peut endormir, euh, donc la nuit, elle peut aussi endormir quelqu'un à jamais, parce que chez les yukunas, pour eux, c'est souvent de nuit qu'on ne que, que que qu se réveille pas. Et euh, donc pour eux, la nuit, c'est quelque chose de très dangereux. Euh, et le narrateur aussi indique le pouvoir déterminant de telles paroles en disant, ainsi avait-il prononcé ces paroles, ce qui veut dire, implicitement, ainsi avait il prononcé les paroles qui rendirent effectivement la nuit telle qu'il le dit. C'est-à-dire aussi dangereuse. Alors, le, le, le maître Tapu Linami, lui, euh, comment, il a, comment il a... Disons, qu'est-ce qu'il avait pour faire de la nuit Il avait une musette, où, euh, avec des noix dedans, des, des noix qui ressemblaient à des noix de, de Poulie, c'est euh, ce sont les feuilles qui permettent de construire les toitures. Je sais, du coup. Non. Je crois que c'est les Et euh, certes, Donc, elles avaient différentes tailles. Et il en sortit une, enfin, il en sortit différentes, euh, plein euh, de, de, de différentes tailles. Et les plus grosses, il dit au Caripula voilà, dans cette nuit-là, euh, avec la nuit qui est à l'intérieur de cette nuit, on peut, on peut dormir, on peut manger jusqu'à 20 fois. C'est-à-dire, ça doit être une nuit très très longue, euh, qui dure euh, euh, peut-être sans doute dix euh, jours puisque dans une nuit normale disons euh, à 18h et à 6h du matin euh, on mange euh, donc on mange deux fois par nuit donc là si on mange 20 fois ça veut dire qu'elle dure 10 jours donc très longue alors il dit non non grand-père bon là j'ai sauté un peu parce qu'il y a plein de nuits il y a plein de, de, de, de noix de taille différentes donc j'arrive directement à celle où on peut manger trois fois, tout, non, non, c'est trop, etc. Et finalement, euh, avec la dernière, qui est une noix qui ressemble à une noix d'oubli qui est de la taille d'une de, de, de noisette, celle-là, elle est pas mal, on mange euh, à la tombée de la nuit, puis à l'aube, et on a à nouveau. Euh, et à l'aube, on a à nouveau faim, alors on mange au lever du jour, donc on mange, on mange juste deux fois. Ah oui, grand-père, c'est celle-là que je veux. Très bien, dit Larnucci. Euh, donc voilà, donc on a des nuits qui sont, qui sont euh, contenues dans des noix, et selon euh, la grosseur de ces noix, on aura des nuits de longueur différente. Là encore, on retrouve une nuit qui finalement est matérielle, puisqu'elle est contenue dans quelque chose, et, et elle sera plus ou moins forte et plus ou moins longue selon euh, la taille de ce, de ce contenant. Alors, maintenant, on arrive aux actes qui libérèrent qui libèrent précipitamment la nuit. Alors, donc les, les, les quatre héros ils partirent avec cette nuit, cette, cette nuit, cette noix laquelle on, euh, dans laquelle il y a de la nuit. Et puis, l'armouchi comme toujours, il fait toujours des bêtises. Euh, il leur dit, mais c'est impossible quand même de couvrir le monde dans son ensemble, d'aller juste une petite noisette comme ça. Euh, si c'est matériel, euh, parce qu'évidemment, s'ils si ont une conception matérielle, c'est impossible. Ouais, ouais. Euh, donc je voudrais voir qu'est-ce qu'il y a dedans, et euh, les cousins disent, non, non, il ne faut surtout pas faire ça, oui, parce que le, le vieux leur avait dit, vous faites ça une fois que vous, vous serez arrivé chez vous, et en chemin, il ne faut surtout pas vous arrêter, donc quand vous arriverez chez vous, surtout vous réunirez euh, tout, toute, la, toute, toute la communauté, etc., que tout le monde euh, soit prêt dans la maloca etc., il ne faut surtout pas être en forêt, etc., à ce moment-là, euh, et là, vous pourrez, euh, et oui, vous, vous irez aussi chercher du bois pour... Euh, pour vous éclairer, etc. Et quand vous serez bien prêt, vous serez bien prêt, là, vous ouvrirez cette, cette, cette, cette machine, il ne fait tout ça. En, euh, à mi-chemin, il a dit de s'arrêter, bon, euh, il faut que je regarde qu ce qu'il y a dedans, c'est pas possible, etc. <rire> et boum, il ouvre, et haut hein, L'obscurité se répandit d'un coup. Bon, alors, on remarque euh, la façon de se répandre de cette obscurité. Alors, c'est intéressant parce que finalement, ça se répand comme si c'était de la lumière qui sortait, qui sortait d'une source. Or, c'est de l'obscurité, comme si c'était de l'ombre qui sort et qui se répand dans toutes les directions. Et euh, qui se protège, euh, qui se projette à la vitesse de l'éclair, en ligne droite, dans toutes les directions. Comme un, un, noyau, un noyau qui contient de la nuit. Comme si c'était une explosion, finalement, qui reste. Alors, les effets nuisibles. C'est enfin, pas qu'elle s'est répandue, ouh là là, catastrophe. Les hommes qui étaient sortis de ce, ce jour-là furent surpris par la nuit et ne purent rentrer chez eux. La nuit les transforma en maîtres de la forêt, en grands singes couvagnats. Quant aux femmes, celles qui étaient parties pêcher à la nivrée, la nuit les transforma en ogresse couvaille Elles peuplent le centre de la terre. Alors, de la même manière que ces gens furent surpris en forêt, ils furent du même coup condamnés à perdre leur humanité, à se transformer en monstres, pour surprendre à leur tour les personnes qui, en s'attardant trop en forêt, se retrouveraient également contraintes de nous passer la nuit. Euh, la soudaine obscurité les aurait transformés, etc. Et des, euh, euh, ces, ces, ces géants ou et ces ogresses, ça dévore les âmes des humains et les encore dans leur vie. Euh, alors, le... <coughs> Qu'est-ce qui se passe ensuite euh, Il se passe que le, le maître, il est furieux. Il se rend compte que cette nuit est apparue. Et donc lui, il se transforme en chauve-souris. Et il va aller euh, voler, euh, enfin arracher les yeux des cariboula quennable. Mais là, n'est pas si bête. Euh, il il s'en doute bien de ça. Donc il se met, euh, il se met des conques euh, sur les yeux. Il se protège les yeux. Et, euh, et donc là, quand il arrivera en chauve-souris, il n'arrivera pas à lui prendre ses, ses yeux. Et ensuite, donc, euh, ça sera Larmuki qui, à son tour, se transformera en chauve-souris et ira euh, rechercher les yeux que le maître a volé à ses frères. Donc les yeux, c'est très important. Euh, c'est marrant parce que les yeux, c'est une petite boule. C'est la, la boule inverse de la noix, finalement, puisque les yeux, ça permet de voir. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est quand... Euh, quand va leur rendre leurs yeux, euh, le, le narrateur dit euh, « ses yeux, à nouveau, s'éclairèrent euh, ». Donc, comme si, finalement, c'était des sources de lumière, les yeux. Alors que les noix, c'est le contraire, c'est des sources d'obscurité. Donc, on a des, des, bourges, euh, des, des, des boules opposées. Alors, euh, la nuit euh, serait une condition néfaste à la fois pour la vue parce que la nuit empêche directement euh, les yeux euh, humains de voir même les yeux ouverts c'est ce qui arrive au carré pour le ils se retrouvent dans le noir et puis au début ils ne peuvent plus rentrer chez eux puis, ils ouvrent les yeux, ils ne voient rien bon. euh, parce que le sommeil tend à fermer les yeux parce que les, en plus les chauves-souris viennent voler les yeux c'est défavorable pour la vue c'est défavorable pour la conscience parce que en, ensuite ils tombent de sommeil, hein, ils sont pris par le sommeil, etc. Donc, euh, alors le sommeil, c est, c est, c est, en fait, dans la langue, c'est noté comme si c'était, enfin c'est dit, comme si c'était une entité qui venait euh, prendre l'âme euh, des gens, parce qu'en en fait, on dit littéralement le sommeil euh, les, les toucha ou les tua. Ça veut dire qu que finalement, il fut pris par le sommeil. Donc c'est comme si c'était une entité qui se promenait et qui attrapait l'âme des gens. Et ensuite, c'est défavorable pour la vie, parce que euh, dès sa première apparition, on a aussi euh, des entités euh, fatales, des monstres qui prennent des âmes, des humains, etc. Et ensuite, parce que euh, dans la nuit, bah, on est en plus plus, plus, plus faible, on ne voit rien, donc on est, on est des, des, euh, des, cibles, des cibles faciles. De... Maintenant on arrive aux incantations. Euh, ça va, encore... il est 15 h 04 j'ai encore euh, une, petite, ah ouais, une bonne demi. Ouais, bon, Alors, les incantations de la nuit. Alors chez ces là on a euh, différents types euh, d'incantations. On en a plein. Hein, mais souvent, ces incantations sont très longues. Et moi, ce que j'ai... Dans toutes les Donc, euh, par rapport à... à tout est mis. Jusqu'à présent, j'ai transcrit euh, quatre incantations. Et il euh, y a toujours... On, y a, y a ces, on parle de la nuit dans ces quatre incantations. Avec Pitelu qui est là, euh, j'en ai, ai transcrit... J j ai, j ai, euh, pour l'instant, celle que j'ai transcrit, il euh, y en a deux, c'est pareil, j'ai euh, de, de la nuit, etc. On en trouve sans, sans arrêt à un moment ou à un autre. On va utiliser la nuit. Euh, soit pour des effets favorables, soit pour des effets défavorables qui vont viser des entités néfastes. Alors là, je, donne, je prends quelques exemples. Je prends l'ensorcellement des spectres. Alors les spectres, c'est euh, généralement lorsqu'une euh, personne euh, décédée euh, qui euh, veut emporter euh, des proches hein, ou se venger. Alors, quand, alors, à ce moment-là, les, les Dukuna ils, ils voient des, des, des spectres qui se promènent, etc. Et là, ils, ils ont énormément peur. Euh, C'est très dangereux. Donc, ils font appel à un soigneur ou, ou à un chaman pour, euh, justement, euh, éloigner ce, ce spectre. Euh, L'envoyer très loin. Très loin où, et, par exemple, le faire descendre euh, dans un gouffre obscur. C'est-à-dire... Euh, Bon, on, dans la mythologie, on a des, des gouffres euh, qui, sont, qui, sont, euh, qui ont été créés euh, par des, des divinités, etc. Donc on va nommer ces divinités pour plonger le, le spectre euh, jusqu'au fond de, de la Terre, etc. Donc on a, on a ça, on, là on, on a besoin de la nuit pour faire ça. Euh, ensuite on a l'incantation de neutralisation du venin des serpents. Alors, pour pour euh, neutraliser ce venin, on va le refroidir. Et pour le refroidir, on a besoin de ce qu'ils appellent l'eau de la nuit. L'eau de la nuit, c'est un genre de, de rosée. Euh, oui, c'est en fait, la rosée. Euh, et euh, donc cette rosée, dans le livre de Karnepoulakena, elle, elle apparaît à une certaine heure elle de, de la nuit, disons, presque à l'arrivée du, du jour. Et, euh, et donc on l'entend. Je ne vous ai pas mis le passage, mais aux différentes heures de la nuit, on a des sons particuliers que les Yukuna reconnaissent très bien, et qui sont finalement leur horloge nocturne, et qu'ils entendent ce son et se disent « tiens, il est à l'heure il ». Ils vont dire dans leur langue « c'est l'heure où l'eau de la nuit goutte », etc. Donc ça va correspondre disons, à 5 heures du matin. Donc là, euh, on utilise la nuit pour quel faire quelque chose, euh, l'eau de la nuit c'est quelque chose qui a un pouvoir euh, refroidissant, qu'on peut utiliser de manière euh, favorable ou défavorable, et donc là on va s'attaquer aux venin, hein, c'est-à-dire aux serpents, pour les, pour les calmer un peu ces serpents qui nous font si mal. Euh, un autre exemple, pour, prote pour euh, la protection de l'âme, donc euh, évidemment si la personne a été, été mordue par un serpent, son âme tout d'un coup elle est devenue très très faible, elle est même partie, euh, et donc il faut la, la récupérer et la protéger, et là on va la planquer, cette, cette, cette âme, et là on a besoin de la nuit pour faire ça. Euh, troisième exemple, euh, l'incantation de la terre. Alors, il faut forcer les divinités de la nuit à rappeler leur esprit. L'incantation de la Terre, c'est, euh, on, on, par exemple, quand euh, on, on construit euh, une, une Maloka, où euh, ils font ça une fois par an, euh, ils ont besoin de régler le, le monde dans son ensemble, euh, c'est-à-dire pour éviter les catastrophes naturelles. Et c'est très très long. C'est l'une des, des incantations les plus, les plus longues et les plus difficiles à prononcer, parce qu'ils prennent des risques aussi, ces chamans, pour faire ça. S'ils font, font mal ça, ils peuvent être maudits par les, les esprits, les divinités, etc. Et ça demande un savoir euh, prodigieux pour faire, pour faire ça. Et d'ailleurs, ils ne le font quasiment plus aujourd'hui. Bon. En tout cas, euh, il faut forcer les divinités de la nuit, arabes qui sont des divinités néfastes. Hein, on a vu. Euh, la poule inami qui est une divinité qui, qui, qui, est, qui est néfaste euh, il faut qu'elle rappelle son, son esprit pour, pour, juste, pour, pour que ce monde soit, pas, soit propice à la vie des humains qu'il n'y ait pas de catastrophe naturelle donc on va arriver donc, aux incantations alors, ensorcellement des spectres donc là je vous ai pris un, un, un extrait de cette incantation enfin, c'est très compliqué les incantations euh, c'est pour ça que je ne travaille même plus en deux colonnes, je travaille en trois colonnes, en quatre colonnes, puisque je, je fais un découpage en séquence. Donc là, j'ai rajouté une colonne supplémentaire, parce que c'est des incantations. Et en fait, euh, je fais une notation un peu formelle de ce qu'ils sont en train de faire, euh, pour qu'on puisse s'y repérer. Donc si, si je mets un... Alors, plus fin d'après-midi. Bon, je, vous, je, vous, je, vous, je vous prononce la cantation euh, traduite en français. Ça donne De ce sol, frère du ciel, tu descends, spectre de l'ancêtre Cari. Euh, donc Cari, c'est un, un ancêtre d'Edikuna qui, euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui, un jour, est mort et vint euh, prendre l'âme de ses proches. Donc finalement, c'est l'ancêtre du premier spectre. Dans les incantations, quand on, on nomme quelque chose, il faut absolument commencer par nommer le premier ancêtre de chaque entité. Les premiers ancêtres de chaque entité. Donc là, en l'occurrence, si on veut s'attaquer au spectre, il faut nommer absolument Kari. Sous ces rayons du soleil de 17h, euh, obscurité de Tapu euh, Alors, je, pour les matapis, c'est Tapu et pas Tapu mais en fait, c'est le même. Euh, le maître du sommeil, qui en fait, correspond à 18h. Quand on, quand, on quand on prononce ces paroles, en fait, on, on s'attaque à euh, 18h, puisque cette nuit, quand elle, apparut, elle apparut heures, est apparue, elle est apparue à 18h, c'est-à-dire au moment où apparaît la nuit euh, dans cette région qui est euh, sur l'équateur, qui petite sur l'équateur. Euh, lueur de couleur de Tapoulina, rayon rouge de Tapulina. Alors, on a différents verts. On, euh, on a un verre que j'appelle euh, verre euh, vers magique, ou verre euh, qui est performatif, euh, puisqu'on lui dit, euh, tu descends. Hein, C'est-à-dire, c'est euh, quasiment une injonction. On va dire, spectre de l'ancêtre carré, tu vas descendre dans le gouffre. Euh, et donc de ce, de ce seul frère du ciel, c'est-à-dire on a, on a deux, deux niveaux deux, deux plans parallèles on a le plan du ciel et on a euh, donc le, le ciel qui est Heichu, dans le vieux dont on parlait tout à l'heure euh, il s'appelle Heichu, il s'appelle ciel hein. et, euh, et le, la terre c'est euh, un plan parallèle qui est euh, dans les incantations nommé par Heichu et qui veut dire frère du ciel donc, spectre, tu t'en vas de, de, de, de cette terre et tu plonges dans le gouffre. Sous ces rayons du soleil de 17 heures, euh, obscurité de tapouline, lueur euh, de couleur de tapouline, rayon rouge de tapouline. En fait, les nyukunas disent que, enfin c'est les, les soigneurs hein, qui disent ça, que quand ils se concentrent la nuit, euh, ils, voient, ils voient des lueurs, hein, quand ils sont en en train de prononcer les incantations, etc. Pour eux, il y a des lueurs. C'est pour ça qu'ils disent lueurs rouges, lueurs de couleurs, de ta etc. Et ça, mets, enfin, on peut imaginer que ça a été vu par les carrépoules aquéna en premier quand, ils sont, quand est apparue la nuit, etc. Bon. Ensuite, ce que les carrépoules aquéna ont acheté. Alors là, là, c'est... Euh, qui, la veille, euh, le donc là on nomme le moment où les cariculakenas ach achetèrent la nuit, donc ça ça doit être la veille, euh, disons qui correspond à 20h. C'est-à-dire acheter ça veut dire quoi Ça veut dire offrir euh, de la coca à un vieux euh, pour obtenir quelque chose. Donc là, c'est là qu'ils obt qu obtinrent les, les, les, les fameuses noix. Euh, enfin la noix de la nuit sommeil des Kalipulakena, cali, des obscurité des Kalipulakena, euh, un nouveau rayon de couleur, mais cette fois c'est plus Tapou c'est Kalipulakena, euh, euh, etc. Donc on a euh, une part de la nuit qui appartient une partie de la nuit qui appartient, le soir qui appartient à Tapulina, et on a euh, à partir de 20h euh, qui appartient à calipula, au Karipulakena. Donc euh, oui alors on a une forme particulière euh, de, de, ces, de ces incantations. Ça j'ai décrit ça euh, dans euh, dans un, un numéro euh, de, du journal de la société des américanistes. Alors il a été accepté donc il, il va être publié euh, prochainement. Donc là euh, j'analyse euh, les différents vers. Hein. Donc on, on, on en a on en a trois types. Hein. On a les vers, Alors, on a les invocations qui sont composées de deux types de vers. Euh, les vers nominatifs où on nomme l'entité ancestrale de ce, de, de ce qui nous intéresse. Et euh, on a euh, des, des vers descriptifs. Alors là, là on n'en a pas. Hein, mais on en a très très souvent dans les incantations. Donc, par exemple, si on nomme le tapir, on va donner la, la, la forme de la tête de tapir, la forme du cou de tapir, la forme de son corps, la forme de ses bras, etc. Les incantations, c'est quasiment une encyclopédie où on a non seulement le nom des ancêtres, mais aussi la forme de toutes les, de toutes les entités. C'est quasiment un dictionnaire, ces incantations. Et c'est extraordinairement long puisqu'il faut nommer pour chaque chose. Il faut nommer euh, tout, tout, ce qui, tout ce qui est lié, toutes les plantes qui sont liées à un phénomène, etc. Bon. Euh, alors par exemple, si on nomme un serpent, on ne va pas s'amuser à nommer juste un serpent, on va nommer tous les serpents. Euh, faire, euh, et puis ensuite, on a le, alors là, on a simplement les vers euh, nom, euh, nominatifs. Et puis on a le, ce que j'appelle vers performatif ou vers magique dans, la poudre, dans cette poudre. Tu descends bien. Alors là à nouveau, on a. Euh, alors là, on a une injonction, hein, tu descends bien, c'est-à-dire c'est avec le pouvoir de la parole, un hein, pouvoir chamanique aussi, euh, que l'on force le, spectre à descendre dans, dans ce gouffre. Et euh, l'obscurité, elle est, elle est, elle est désignée comme poudre. Et ça. Dans le... Alors là, on, a une, une... on comprend pourquoi la nuit est conçue comme quelque chose de matériel. Là, c'est explicite, c'est nommé comme une poudre, macapé. Et ça, dans les incantations, les deux, les deux soigneurs, ils nomment comme poudre. Alors, un autre, une autre incantation, un autre passage. Donc là, je vous, je vous parle de l'eau de la nuit. Donc là, cette fois, euh, on va, comme je disais tout à l'heure, refroidir euh, le venin du serpent avec euh, quelque chose qui est lié à la nuit, c'est-à-dire euh, l'eau de la nuit, euh, donc la rosée. Et donc euh, là, ils vont... Ils vont euh, donc ils vont nommer le premier ancêtre de, de, de cette goutte. Le premier ancêtre, en fait, c'est WEI. C'est l'arbre gigantesque qui est à l'origine de l'eau et qui est euh, quelque part dans la région du delta de l'Amazone. Enfin qui était à l'origine, puisque les bâtirent l'abattirent euh, euh, pour, pour aller chercher l'eau. Et c'est là, et en, en, en tombant, cet arbre euh, donna euh, l'Amazone et tous ses affluents. Et donc cette eau de la nuit, son ancêtre, c'est WEI. C'est cet arbre gigantesque. Donc, balancé par le vent dans les branches de WEI, vapeur d'eau de WEI, vapeur de, de, de Kanumaru. Donc là, encore, c'est les différents noms qu'on peut donner à l'eau de la nuit. Donc c'est des vers nominatifs. Et là, on a un autre, euh, une autre entité, euh, qui est Kanumalu. Euh, je ne sais plus exactement à qui ça correspond, à Canumale, mais c est, c est... Donc là, c'est plus oui hein. On va nommer les différents ancêtres. Euh, avec cette eau, je te refroidis euh, dans ses fémurs, dans ses bras. Donc là, là on a euh, encore un verre euh, performatif, un magique. Alors là, oui, alors, dans, les, dans ces colonnes-là... Donc là, pourquoi je mets un plus à l'autre d'amis parce que son action est favorable si c'était une action défavorable, hein, si on faisait de la malédiction euh, eh bien ce serait un moins que je mettrai. et donc euh, quand on a des verbes euh, performatifs là je mets en, en majuscule le, le verbe euh, général transitif hein, qui va permettre euh, disons qui, qui, qui est l'acte qu'on veut obtenir et puis euh, je vais mettre euh, les, les, les entités sur lesquelles on, on, on veut jouer hein. donc c'est le, le mal des pointes c'est le mal sous euh, oui. Ouais. oui oui oui oui oui, oui, oui. Ouais. Euh, oui parce que bon on, alors c'est ça on, on s'attaque à du venin ouais. mais quand on, on nomme le venin des serpents on va pas, alors on ne se contente pas de nommer le, le venin des serpents on va le nommer tout ce, qui, tout ce qui fait mal et qui rappelle la douleur des serpents. C'est pour ça qu'on aime aussi le mal des pointes. Les pointes, c'est les pointes d'arbres sur, sur lesquelles, enfin disons, des, des branches cassées dans le sol, sur lesquelles on peut, on peut marcher, hein, et se faire très mal aux pieds etc. Euh, toutes les épines, etc., qui créent certaines douleurs, ça rappelle la, la douleur du venin des, des serpents. Et donc, il faut nommer ça. Donc, euh, donc ces pointes, elles ont aussi des vers euh, nominatifs pour nommer ces, ces, ces, ces pointes, etc. Mais là, j pas, je ne peux pas tout nommer. Alors ensuite, la protection de l'avant. Donc encore une autre, un autre type d'incantation. Euh, alors là, on va nommer le, le trou de Hamelu. Hamelou c'est la tente des caricou qui, euh, qui cachait tout, car il a, elle ne voulait pas leur donner l'eau, elle ne voulait pas leur donner euh, la viande de pécari, il euh, y a plein de choses qu'elle ne voulait pas leur donner. Et, euh, et surtout, euh, elle avait son mari qui était un, un, un, un, un verre, un verre euh, gigantesque, qui est lui aussi maître de toutes les fosses, de, les, de tous les trous, et elle, surtout quand, euh, quand les Caricoulaquiennes. Alors, elle cachait l'eau aux l'eau était contenue dans l'arbre dans will dont je vous parlais tout à l'heure. Et, quand, et euh, il, il y avait différents arbres, euh, disons, qui étaient frères de l'arbre will enfin, il y avait différents arbres gigantesques. Et elle, euh, quand ils abatturent euh, le premier arbre. Elle, elle, elle fit euh, disons un, un sortilège pour que cet arbre, au lieu qu'il qu qu amène l'eau sur cette, sur cette terre, qui tombe euh, dans le monde du bas, dans le monde souterrain, et donc que, que toute l'eau aille dans le monde souterrain. Et pour ça, elle fit un sortilège avec un trou. C'est pour ça qu'on est. Si on donne un trou, et forcément, il faut nommer un trou. Euh, et donc si, aussi, si on veut construire une Maloka, on va planter des, des piliers. Pareil, on ne peut pas faire des, euh, monter des piliers n'importe comment, il faut, on va faire des trous. Donc il y a une incantation de la Maloka où il faut absolument nommer Hamelu, sinon elle va être furieuse si on fait des trous sans la nommer. C'est elle la, la, la, la, la maîtresse des trous. Donc à partir du trou de Hamelou euh, sous la, euh, la lumière du soleil, je protège ton âme. Donc là, on a des, des, des paroles de protection. Là, c'est le, le narrateur, enfin le, le soigneur qui parle. Il dit quand le soleil descend, si l'âme du patient succombe, je vais le ressentir. C'est-à-dire, euh, euh, en fait, il nomme les différentes heures du, du jour et de la nuit. Là, Il nomme 17 heures. Ensuite, il va nommer les heures de la nuit. Et si euh, son patient, euh, il, il va mourir. Euh, à 17 heures, eh bien, il va sentir un influx nerveux qui va aller jusqu'à la jusqu'au centre de sa plante de pied. Ça c'est radical, ça veut dire qu'il va, il va y passer le, le, le patient. Euh, s'il ne sent rien, donc il ne mourra pas, euh, donc il, il va continuer son incantation, à nommer les différentes heures euh, pour, pour voir s'il va à nouveau avoir euh, cette sensation. Et donc il va reprendre la, la, la même incantation qu'il y avait avant. Alors les incantations c'est tellement long, long et tellement de répétitions que je ne peux pas à chaque fois redonner l'invocation dans, dans son intégralité, sinon je ne fais que de recopier la même chose. Surtout que c'est monstrueux. Il y a des milliers d'invocations différentes. Donc si je l'ai recopié chaque fois en intégralité, euh, c'est plus de mille pages, c'est 200 mille pages. Hein, parce qu'il répète énormément. Donc c'est pour ça que je mets comme ça. Et euh, à partir de, de son trou, euh, vers 19h, je protège cet aîné descendant euh, Matapi de Mawapu, de, ma de hiwau. Donc euh, là, on, dans, dans les trous, c'est obscur. Donc dans les trous, on a de la nuit. Euh, C'est pour ça que euh, quand, ils, quand ils vont, euh, donc ils vont protéger euh, l'âme du patient en la mettant euh, dans, le, disons, euh, dans le trou du pilier de la maloka. Et pour ça, ils sont obligés de nommer la maîtresse des trous, donc la tante des carnavitagennes, de de de de Hamel. Euh, bon, ensuite il continue à nommer la nuit, etc. pour savoir si le patient va succomber aux différentes heures et sous sa poudre obscure euh, je protège ton âme alors, à nouveau on retrouve la, la poudre hein, avec une action de, protec de protection incantation euh, de la terre alors là on a euh, l'incantation dont je parlais tout à l'heure où on essaie de, de ré, réordonner le monde dans son ensemble, et pour éviter les catastrophes naturelles. Et là, à nouveau, on va euh, bah, euh, nommer euh, la, la, les moments qui appartiennent à, euh, aux, aux divinités de la nuit. Donc Nyami Nai, c'est le frère de Tapu, de, de Tapu de Nami. Euh, c'est l'autre euh, maître de l'ami. Qui est, beaucoup, qui est plus gentil celui-là, parce que euh, ce n'est pas lui qui va attaquer directement les canipules à mais donc il est maître aussi de certaines heures de la nuit. Euh, alors là, c'est la version de, de Pithé. C'est pour ça que là on, aussi, on a 20 heures, hein, comme on avait tout à l'heure, mais on le nomme différemment. Là, on nomme euh, euh, crépuscule, crépuscule de euh, donc C'est incantation euh, d'un maître à pied donc, euh, euh, euh, par le pouvoir de ma parole tu rappelles ton esprit alors là on, on s'adresse directement à Niaming Ali qui est, dans, qui est potentiellement dangereux et donc on lui dit euh, tu es bien gentil mais tu rappelles ton esprit on le force à rappeler son esprit et ça c'est par le pouvoir de ma parole Encore un acte de parole performatif de cette maloka de Heichu, euh, etc., etc., parce que c'est toujours les mêmes, les mêmes, euh, mêmes vers que là, je n'ai pas, pas mis dans son ensemble, parce que c'est encore très long. Euh, tu rappelles ton esprit chez toi, où, où il était. Et là encore, on, on, on nomme cette fois euh, euh, Tapu Inami, qui là a les, les, en gros les mêmes, euh, les, ils ont la même forme, sauf que là, c'est plus mais Tapu linani, Pou -Linani, Pou -Linani. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le cul de Tapoulinami, est, euh, qui, et quand on le nomme lui, on le nomme Minui. Et en fait, l'image, l'interprétation que j'aurais, mais ça, il faut que je vérifie, c'est, en fait, on imagine très bien que Tapu-Linami s'assoit sur le monde, hein, et, cou et couvre le monde, donc, évidemment, on est dans l'obscurité totale. Il faudra que je demande au, au, au Lucuna. donc en principe, je pars à nouveau euh, au mois de juin, l'année prochaine, donc euh, je leur poserai des questions. Euh, forcer les divinités de la nuit, donc, à rappeler leur esprit. Alors, conclusion. Alors, oui, ensuite, je vous mettrai une petite vidéo, donc il faut que je conclue. Alors, l'intérêt de la méthodologie, c'est euh, l'élaboration d'un corpus sur des paroles spécifiquement nocturnes, donc le mythe d'origine et les implantations. Alors ça, ça permet... Ça, Travail, travail sur campus, ça permet d'une part d'avoir une description précise et de contrôler les interprétations, parce que si je vous dis n'importe quoi, par exemple ce cul ce, ce de Tapoudinami, il s'assoit, etc., ça je peux aller redemander aux gens, etc., ou n'importe qui, par exemple dans l'assistance, il y avait un Indien qui était là, un Yukuna qui était là, et il pourrait dire, ah non mais ça c'est n'importe quoi, c'est ton interprétation, etc. Ça j'ai déjà fait ça, par exemple à Laetitia, j'avais emmené Marlowe tapis et euh, j'avais présenté euh, les, les paroles quotidiennes, etc. Et puis un mythe, et donc il était là pour me reprendre si je disais des méthodes. Bon, On travaille sur Corpus, on peut faire ça. Ça évite l'ethnocentrisme. Et puis, euh, c'est euh, la mise en relief des conceptions et théories indigènes particulières dont on a vu. En fait, alors, ce que je vous ai... Alors oui, quand il s'assoit dessus, il y a aussi d'autres... Euh, si si j'avais... Dans à d'autres endroits dans mon corpus on, il y a aussi cette, cette, cette conception où on on, couvre, on recouvre le monde et donc euh, la, la nuit finalement c'est euh, le monde qui est recouvert de quelque chose d'un couvercle et là c'est une conception qui est assez complémentaire de la conception en tant que, en tant, en tant que poudre c'est à dire on peut imaginer que ce qui, recouvre le, le, ce qui est la nuit, c'est une poudre qui recouvre le monde. Ou pourquoi pas la divinité dans son, de, qui, qui s'assoit sur le monde et qui, euh, qui euh, peut-être pour, pour les chamanes pourrait être vue comme une poudre. En tout cas, ces deux conceptions qui apparaissent sans arrêt. La conception de la nuit en tant que poudre et la conception de la nuit comme euh, un comme quelque chose qui recouvre, comme un couvercle. Et en fait, ce, ce couvercle, c'est aussi, euh, aussi comme, euh, disons, la toiture de, de la Maloka, ou euh, la, la, la forêt le, qui recouvre, euh, disons, euh, qui est très épaisse euh, en hauteur et qui, en, qui euh, disons, qui, qui nous met dans l'obscurité. Euh, Bon, ça, dans le corpus, ça, ça apparaît de, de différentes manières, comme ça. Et euh, on peut aussi... Euh, alors, l'autre euh, manière particulière de, de travailler, hein, au niveau de la méthode, c'est de repérer les conditions de la nuit, c'est-à-dire les régularités, les règles sociales et les lois chamaniques de la nuit, telles qu'elles sont définies par les indigènes. Alors, c'est là que, tout à l'heure, je vous disais, euh, la nuit... Ça fonctionne dans cet ordre là Alors les, les, on commence euh, quand, quand, quand, quand c'est la fin de l'après-midi, on va se baigner, ensuite on, on, euh, on, on mange, ensuite on boit le, la bière de manioc, on mâche la coca, on s'assoit, etc. Ça c'est des actes euh, qui apparaissent toujours dans le même ordre, donc c'est ça les régularités. Et puis les règles sociales, hein, c'est-à-dire que, par exemple, si on demande à un vieux quelque chose, euh, il ne va pas forcément accepter, il acceptera si on lui offre de la coca. Et les lois chamaniques, c'est-à-dire les lois chamaniques de la nuit, euh, quand, quand c'est la nuit, on peut faire certaines choses. Euh, par exemple, les incantations, ça se prononce de nuit. Si on les prononce de jour, elles ne marchent pas. Euh, il si, euh, euh, y a plein de choses comme ça. Euh, les mythes, c'est pareil, on les raconte de nuit. Donc, euh, et pourquoi parce que, euh, parce que les, les ancêtres, euh, les Karipoulakiena eux-mêmes, euh, nous écoutent, donc on ne peut pas dire n'importe quoi, et si, euh, si on dit n'importe quoi, on va avoir leur malédiction, etc. Euh, bon, mais aussi parce que les chamans de nuit, ils ont certaines sensations particulières, c'est surtout ça les chamans Et c'est eux qui les définissent. Donc le contexte de la nuit... Ce n'est pas quelque chose qu'on peut définir a priori. Il faut aller chercher dans la mythologie comment eux-mêmes le définissent. Et dans les incantations aussi, c'est expliqué. Et ça, donc ça permet de comprendre comment les ce que je viens de dire, comment ils définissent euh, leur propre contexte nocturne. Donc maintenant on va en venir à la vidéo. Alors là, dans la vidéo, on va avoir du diagnostic. Alors bon, là, ça se passe dans le noir. Euh... <rire> bah, a, euh, alors, on a le vieux ICS qui est l'un des, des, euh, des soigneurs qui, qui m'a fourni, euh, qui m'a dicté ce matériel, ma cantation et mythe. Il lui et Mario Lantapi. Donc, lui, il est Yukuna et il est en train de, de, de faire une protection pour son fils qui a été à Laetitia, qui a un peu trop à, à Laetitia. Laetitia, c'est tout au sud de la Colombie. Euh, c'est-à-dire c'est une grande ville il euh, y a même une université, etc. et euh, là, euh, il a fait des bêtises parce qu'il y a des gens qui veulent le tuer donc lui, le, le, son père il est en train de faire une incantation pour essayer qu'on oublie son fils qu'il soit un peu tranquille et que les, les soigneurs de Laetitia ou les gens de Laetitia euh, ne, ne, ne partent plus à sa recherche pour le tuer donc il est en train de faire cette incantation-là et ensuite, lui, Edilberto, donc le fils, lui, il va faire une incantation pour soigner son père, qui n'arrête est, qui est euh, qui, qui pas de vomir euh, toutes les nuits. Et euh, pourquoi Parce qu'en euh, en fait, euh, il, il a mangé euh, du poisson un peu trop gras. Et, euh, et ça, euh, à une période de la, de la remontée des poissons. Et donc, euh, le. Père est malade, donc il faut absolument lui faire une protection pour pas qu'il qu meure de ça, parce que toutes les nuits, il vomit, c'est horrible. Bon. Euh, donc il fait ça, et alors pendant, pendant qu'ils font tout ça, lui, il est en train d'enseigner le chant du guarapo à son beau-frère, hein, et ils sont en train de se torcher, euh, se boire beaucoup le guarapo. Hein, une grande cuve comme ça, je sais pas, quoi, au moins 50 oui. litres de guarapo, ils vont boire ça euh, à 4. Hein, et ils m'ont dit à Noix, euh, viens boire, euh, tu bois comme nous le guarapo. Donc, euh, c'est donc parti. Tu nous as expliqué, ils font une incantation l'un pour l'autre en même temps Oui, ils font une incantation l'un pour l'autre en même temps. Ok. C'est te savoir to be it have ça c'est les sensations qu'ils ont sur le corps quand ils font l'incantation pour savoir s'ils voient avoir problème ou pas les appareils sont beaux on fait une mâche la coca Elle commence son incantation murmurer. Donc, toujours murmurer, murmurer. Alors lui, le vieux, il ne va pas boire de, de boire à peau, c'est l'alcool d'ananas, parce qu'il est malade. Donc c'est aux autres si, va, de boire va Là, le boire à peau. Là c'est le beau-frère. Les matapies. I do not you do I to soir, il C'est les chants des cérémonies dansantes. Donc ça fait aussi partie de ce qu'on fait pendant la nuit. On répète les chants. Donc là, il interrompt son incantation pour enseigner, pour aider son beau-frère à se rappeler de ce chant. Et il a, ils ont déjà commencé à bien boire. Ouais, C'est des, des paroles particulières. Avant d'expliquer ce qui se passe, il faut des paroles cérémonielles. C'est dur à hein, traduire euh, mais bon je les ai euh, je les ai, ça, à 3 heures aur marne ya gun ça y a pas un Malgré que le monde de la vie, il y a un moment de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 alors oui, donc on a vu, on a vu à la fin un diagnostic hein, après les paroles cérémonielles, donc. Euh, entre père et fils. Euh, donc le fils explique euh, qu'est-ce qu'il a ressenti euh, durant l'incantation. Et euh, donc c'est là que euh, il explique que euh, son, son euh, l'âme de son père, elle a été euh, euh, prise par les, les poissons euh, de, de, du fleuve. Euh, et donc ils l'ont emporté au loin, etc. Donc lui, quand il les a nommés, euh, il a eu la sensation que c'était que c'était c'était eux qui avait emporté l'âme de, de son père, donc il a été leur reprendre euh, euh, l'âme de son père, en nommant euh, tous, les, euh, tous les poissons de chaque euh, fleuve, euh, de chaque fleuve, parce qu'il ne faut, il faut absolument pas qu'il y ait un seul poisson qui, qui ait gardé l'âme de son père, donc il faut nommer euh, tous, les, tous les fleuves, c'est-à-dire l'Amazone, et puis euh, tous les... Tous les affluents, le caqueta le Myriti Parana, la paporis, etc. Alors ça, j'explique euh, ça dans l'article dont je parlais tout à l'heure, qui, qui vient d'être accepté dans le journal de la Société des Américanistes, euh, où je parle des incantations de l'eau. Et, et donc, euh, c'est là qu'il faut, il faut nommer absolument euh, tout, toutes ces, toutes ces, euh, ces fleuves, toutes ces rivières, euh, enfin l'Amazon et tous ces affluents, et, euh, et donc, euh, il récupère l'âme de son père, et, euh, et en plus, ensuite il la il cache, donc il la cache dans la nuit. Il la cache, dans le, dans, par exemple, dans un trou euh, des piliers de la Maloca, dans l'obscurité qu'il y a dans ces trous. Voilà, et donc il lui dit, euh, ça va, elle euh, est bien cachée, maintenant, bon, ton âme, il ne pas la rechercher. Merci beaucoup, Jésus. Petite question avant que la discussion s'arrête. Oui, oui, oui, oui. Le fait qu'il y ait euh, cette euh, obsession d'inventaire, oui, pas seulement chez les est-ce que c'est oui, oui, de... oui, -ce oui. que est quelque chose qui est lié à la nuit, aux incantations de la nuit, à des choses comme ça euh, pour une explication qu'on pourrait imaginer complètement stupide et réductrice mais du, du fait qu'on ne voit pas et qu'on est obligé de définir tout autrement, est-ce que, est que ça se différencie d'incantations, ou de récits ou de choses ou de pratiques non, non. Tout, dans jeu. toutes les incantations on c'est est... toujours pareil ah oui, oui, oui, oui okay. absolument donc, pas seulement le petit passage où on parle de la nuit. Ouais. C'est toutes les incantations. Euh, il faut En absolument... fait, se font la nuit, toutes. Euh, oui, la plus, okay. oui okay. presque toutes, okay. à, part, à part les plus longues, par exemple celle du, du baptême, ouais. hein, où là ça commence à, à 8h du matin et ça se termine vers minuit. Et il y a ce même procédé d'inventaire ah, obsessionnel. Oui, oui, oui, oui ouais. c'est encore plus long okay. et euh, souvent il y a des, des passages entiers des incantations, par exemple pour là où on nomme. Euh, tous les, tous les, euh, les, toutes les rivières et tous les poissons de, de, de, ces, de chaque rivière et eh bien ça, on trouve ça dans l'incantation des baptêmes mais on, on trouve aussi dans cette incantation euh, de protection d'une âme euh, on trouve ça dans plein plein d'incantations et à chaque fois c'est le, le même extrait pour l'invocation pour des, des, des rivières mais on va changer euh, les, les vers performatif, mmh. un univers magique là on va changer bah c'est pas, va... pas un procédé rhétorique nocturne non, euh, non, non, non, non c'est euh, pour toutes les incantations c'est toujours, toujours le même système ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. il y a quelques incantations qui, qui commencent de jour qui se terminent de nuit mais il n'y en a pas, pas beaucoup parce qu'il faut absolument les, les prononcer en une fois ces incantations il le diagnostique euh, moi j'ai un mot extrait où justement euh, donc on a, on a l'incantation et ensuite on a le, le, le vieux soigneur qui, qui explique euh, quel nom on va donner euh, à l'enfant, etc. Et puis on va avoir le baptême de l'enfant, etc. Donc là on réunit les parents en pleine nuit et puis euh, le parrain, etc. Moi je me suis retrouvé parrain, là par exemple, euh, donc parrain traditionnel, euh, etc. Donc, le diagnostic, souvent, il, a, donc il, a, il apparaît en général après, euh, le, souvent juste après le diagnostic, mais si tout le monde dort, bon, on le fait le lendemain, le lendemain matin. Juste après l'incantation, il y a le diagnostic. S'ils peuvent le faire tout de suite, le font tout de suite, sinon c'est le tant Ton, ton mythe est entièrement en arrêt nuit, euh, Il peut faire l'objet, comme tu l'as fait, de... Exégèse en soi par rapport à ce contexte passion temporel, mais en même temps il nous donne des quantités d'informations sur l'organisation sexuelle, rapport par an, et oui, oui, oui, oui, etc. Bon. Bon. Est-ce que, à partir de, je ne sais pas quel moment de ton enquête tu as recueilli euh, Alors moi je ne recueille pas simplement euh, juste du corpus pour oui. la nuit, moi euh, ma méthode c'est de recueillir du corpus, tout, tout le mythe, oui. tout le mythe, etc. et ensuite c'est-à-dire pas justement dans la finalité de faire un livre sur la nuit, mm -hmm. c'est-à-dire dans toutes les finalités possibles et imaginables. Donc je, je, je recueille du corpus, donc tout le mythe de caripoula les deux versions, celle de Pitelou et celle de, de tout et Mi. Et ensuite, une fois que j'ai fait, j ai, j ai, parce que l'idée c'est de, de produire soit un ouvrage, soit quelque soit... Un, euh, du corpus sur internet où on a, euh, on a les, les, les mythes Yukuna dont, en, euh, disons aujourd'hui j'ai un corpus d'environ de, une centaine d'histoires euh, dont les mythes euh, et il y en a qui sont très longs comme ce mythe d'origine qui est très long puis il y en a qui sont, qui sont plutôt courts hein, a, euh, bon. et... Euh, euh, j'avais oui, oui, oui. pas encore posé ma question alors vas-y <rire> ouais. parce que c'était par rapport à... De ton enquête, etc., je ne sais pas au bout de combien de mois, etc., est-ce que tu as retrouvé dans le mythe une série d'informations justement sur, sur l'organisation sociale et le dispositif culturel que tu connaissais bien Et est-ce que le mythe lui-même, après, a pu t'éclairer sur des choses qui, effectivement, se sont éclaircies dans. Dans, dans, dans ce qui est le champ d'un chronographique de jour sur, euh, sur le monde de vie des loups hein. euh, Oui, oui, oui, bien sûr, c'est-à-dire que par rapport à l'organisation sociale, euh, bon, j'ai commencé déjà à faire ce travail dans, dans, les, deux, dans les deux bouquins hein, qui sont sortis, sortis de, de ma thèse. Et ensuite, euh, bon, j'ai continué à recueillir du corpus euh, sur la, la mythologie, et, euh, et même sur les conversations, euh, sur les paroles, etc. Et donc, euh, en, donc là, c'est là que je, je, je, je, comment, par, je tire des mythes plein de règles sociales, qui me permettent de comprendre l'organisation sociale. Et euh, ensuite, euh, bon... Alors, selon les, les, les, les objectifs que je peux avoir pour un article, pour un livre, etc., là, je vais, je vais, ensuite, je vais me servir dans mon corpus, je vais prendre ce qui m'intéresse. Donc, par exemple, en faisant une recherche, ne serait-ce qu'avec des mots, on, re, on retrouve les passages qui, qui, qui nous intéressent dans tout un ensemble de corpus. Et moi, même j'utilise, par exemple, je mets, mon, mon corpus, je le mets dans le toolbox. Mmh. Ça, c'est très pratique pour avoir... Euh, disons, à tous les, les, les passages, euh, retrouver un, très rapidement un même mot et savoir dans, dans quel mythe il est utilisé. C'est la version euh, moderne de Shoebox. Mmh. Oui, voilà. <rire> que vous devez tous utiliser, bien sûr, j'espère. Cela, je réponds à, à ta question. Oui, oui, non, mais c'est effectivement ça. Non, je veux demander si, euh, ça, si le mythe nous... nous... Pouvait nous donner une espèce de sociologie de la nuit, mais qui serait comme une espèce de, de, de fiction, de métaphysique. Un peu, je pensais bon, au travail de Rachel Mato sur, sur les dessins, qui était une reconstitution un peu, euh, comment dire, a posteriori et assez éloignée de la réalité ethnographique, en travaillant uniquement sur la mythologie. Mais toi, tu, tu montres bien qu'il y a effectivement, bon, c'est à la fois un reflet qui est. Et c'est un modèle d'organisation sociale. Oui, oui, oui, oui, oui, Une petite question Oui. Est-ce que nous avons un système d'interprétation des rêves Comment le rêve s'articule avec ces pratiques hum. les, les différences entre le rêve, par exemple, de sonnière... Le, le, le rêve de quoi De sonnière. De quoi Sonnière, de rêver. Ah oui, Sonia, hein, oui, oui. Et, et, de l'autre jeunes, des femmes, des enfants, de, tout ça. Oui, alors euh, moi euh, il, y a, il, y a, oui, il y a deux ans et demi, j'ai travaillé sur les rêves, donc je leur demandé, j'ai demandé à, ce... Parce que, à cette personne-là qui, qui, qui a chaman, je... de faire en gros un rapport sur les rêves. C'est-à-dire, on a écrit en, en une <rire> hein? C'est-à-dire, in... les interprétations. Les... Le... Le... Chaque rêve avec l'interprétation qu'il peut en donner. Avec la de les Oui, oui, oui. Et donc, il m'a a, a, a rempli un cahier. C'est une spécialité un... rêves que vous avez en face. Je connais ça par Une rêveuse. Une rêveuse. Une société à rêves et une rêveuse. Qui a fait sa de ne Donc, dans ce cahier-là, lui, il donnait. Euh, les interprétations qu'il pouvait faire, parce que lui, il est chaman. Mais ces rêves-là, euh, normalement, ils, ils fonctionnent en gros pour tout le monde. Euh, mais c'est vrai que pour, pour eux, pour, un, pour les chamans, eux, ils se font un traitement particulier. C'est un, un, un autre chaman qui va les, les pré préparer leur, leur esprit, leur, leur âme, euh, pour pouvoir avoir des rêves qui soit correctement interprétable, qu'il trompe pas, et donc c'est pour ça. Alors et, en, et c est, c est pour les hommes, c'est très très important puisque eux ils vont aller chasser, ils vont, quand ils vont se, se, se réveiller en pleine nuit pour aller chasser, selon leurs rêves. Par exemple s'ils ont vu s'ils ont vu euh, qu'ils euh, qu'ils ont fait qu'ils ont euh, euh, qu'ils ont fait l'amour avec une, une femme voilà ça c'est très bon, ça veut dire qu'il y a une femme qui a une voilà qui les attend euh, euh, qui les qui les attend en forêt, etc. Euh, donc ils peuvent aller chasser parce que là ils vont avoir une très bonne chasse. Et en général c'est c'est le contraire. Qui se passe, c'est-à-dire. Oui, c'est posent... un peu typique, standard. C'est standard, c'est standard. Hein, c'est peut-être pas le plus intéressant c est, c est, dans, le... Standard, dans voilà. le fonctionnement du rêve. Voilà. Alors, par contre, oui, il faudrait euh, bien... Est Alors, bien. Moi, l'idée que, que j'ai, c'est de bien formaliser cette, cette, euh, ce, disons, ces inversions qu'on peut faire, etc. Euh, parce que c est, c est, ça nous permettrait de, de, de, de dire beaucoup de beaucoup choses a déjà été fait, hein, mais disons de, de continuer dans cette direction. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas encore écrit d'article là-dessus. Je n'ai pas encore beaucoup réfléchi là-dessus. Mais sinon, euh, oui, par exemple, pour, euh, dans ce cas-là, euh, par exemple, le, le vieux euh, qui, qui, dit, euh, qui, qui veut faire protéger son âme, parce qu'il a peur des poissons, le rêve qu'il avait eu la veille, c'était de dire qu'il avait, il il avait rencontré les poissons sous forme de chasseurs, hein, et que les, ces chasseurs ils étaient furieux hein, envers, les, envers euh, les Indiens, envers tout le monde de, de, de la région, et qu'ils étaient, ils étaient vraiment prêts à les tuer, hein, à aller les, les chasser, etc. Et, euh, et donc ce qui, c est, c est, ça avait commencé, c'est pour ça que les gens étaient malades. Hein, et que à chaque, alors la remontée des poissons, c'est tous les ans et que l'année qui allait suivre, euh, ils allaient revenir encore plus armés encore, et euh, faire encore plus de dégâts. Hein. C'était ça son rêve. Hein. Et, que, et donc lui, il avait très peur parce qu'il disait euh, « si je claque pas cette année, ça va être l'année prochaine ou dans deux ans ». C'était ça son rêve. Juste... Euh, euh, sur les, pas sur les rêves, mais... Euh, -ce que, enfin non, pas complètement. Euh, la, le mythe de fondation on va dire de la nuit ou si avant il ne dormait pas etc c'est à dire qu'avant il ne rêvait pas oui oui oui puisque, puisque le, la nuit le rêve le, okay. le, le sommeil, sommeil tout apparaît ouais. en même temps ouais et euh... enfin ça c'est la version de l'épisode, enfin c'est l'interprétation de l'épisode en soi mais mmh. on, on a vu que les épisodes précédents ignore complètement euh, cet épisode il y de, de rien, Il n'y avait donc pas de chamanisme, il n'y avait rien. Euh, disons à l'origine, à l'origine de l'épisode euh, qui parle de l'apparition de la nuit. Mais dans les autres épisodes qui précèdent, en fait, c'est euh, les, les, les, les la laquena vont dormir, etc. Donc c'est paradoxal, mais c'est comme ça dans les, les épisodes parce qu'en fait les, les, les soigneurs ou les narrateurs, ils racontent un épisode. Ils en racontent pas deux dans une nuit donc finalement chaque épisode est un peu indépendant les uns des autres à une certaine indépendance par rapport aux autres et euh, quelle fin quand, quand tu avais noté les, euh, les traductions j'ai vu qu'il y avait donc Tapourina maître du sommeil, alors là, sans la prononciation, hein. oui. Yami, Yari, maître de la nuit, il y en avait un autre, je crois que je n'ai pas noté maître du, des rêves aussi euh, du, Non, non, non le, le, euh, parents, en fait, il euh, y a deux versions. Il y a deux versions. Donc, dans une version. Et la question qui suit, c'est est-ce que ce sont les mêmes hein Oui, alors, alors ça dépend des versions. Dans la, la version de Tu celui qui est là, à droite, euh, c'est. Euh, on, on parle finalement que de euh, Tapoulina, donc tout lui appartient. Euh, mais implicitement, mais en fait, c'est pas, pas vrai. C'est-à-dire le sommeil, la nuit, la nuit. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Euh, mais en fait, dans l'autre version, mais c'est pas vraiment expliqué ça. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Alors c'est peut-être parce que c'est sa version qui est comme ça, il l'a résumé un peu. Mais dans la version de Pit et ou euh, Là, au contraire. On a c'est euh, Tapu, euh, Tapu euh, Linami. Tapu ça veut dire rêve, ça veut dire euh, aussi sommeil. Et donc c'est lui qui est spécifiquement le maître euh, du sommeil et des rêves. Alors que les deux Nyami euh, Nyami euh, et Tapu Linami, eux ils sont, ils, ils sont chacun maître de la nuit et de l'obscurité. Mais Tapu Linami il est aussi maître des rêves. Mais le, le, le paradoxe que tu soulignes de, de, de la création de quelque chose qui existe dans les autres, ça, ça existe pour n'importe quoi, ça existe pour le feu, ça existe oui, pour oui, le, oui. la création ah, oui, de la On a beaucoup parlé de ce que c'est que les mythes, mais à mon avis, il y a quelque chose qu'il faut complètement repenser, parce que nous, ça nous obsède, mais c'est le mythe d'origine. Oui, c'est Je veux mythe dire, mythe d'origine, c'est oui. quelque chose qui oui, euh, nous préoccupe et on aime bien savoir comment les choses ont été créées, etc. Je ne suis pas du tout sûre que ça corresponde à quelque chose qui est vraiment ce qu'on pense comme mythe d'origine. C'est pas... Là, je crois qu'il faut vraiment faire très très attention et... Euh c'est leur mythe d'origine c'est-à-dire mythe, mythe de création voilà, c'est pas mythe de, classe, dire, voilà, pas de, mythe de création c'est pas vraiment mythe d'origine est-ce que c'est est est mythe d'institutionnalisation mais en tout cas là il y a un gros problème ouais, ouais, euh, ouais. et ça oblige à faire des contorsions à dire, ah ben oui mais les bistros, c'est dit que les mythes c'était pas linéaire alors de toute façon on peut raconter un épisode d'avant puis un autre ouais, après ouais, ouais, ouais. et puis comme ça, mais enfin bon ouais, on oui, est, est, en, on on est planté dans, devant le mythe d'origine ouais, donc je il, il, il faut, il faut je pense, penser -à, à ça. Comme ouais. si on avait l'idée d'un néant absolu primitif. Ouais, ouais. En général, il y a toujours des créations. Il y a toujours des choses à vous. Bon. Donc là, il, il faut réviser peut-être que... même l'appellation mythologie, <rire> qui est dans tous les bons livres de relations mythiques. C'est oui, oui, quelque des chose qu'il faut, ouais, qu faut soulever. Le problème. Oui. Oui. Et puis alors, euh, ben voilà, ben vous pourrez converser sur mes rêves avec euh, Adèle Bio qui travaille chez les Sapphara. Ah, oui. Enfin, mythe d'origine, que... c'est surtout mythe d'origine du monde. C'est-à-dire, c'est là qu'apparaît le monde. D'accord. Ouais. Okay. Parce qu'avant ce mythe d'origine, a... c'est le premier, premier mythe. Mm -hmm. C'est ça le mythe d'origine. Ouais. Parce qu'il y a d'autres mythes, où, où, par exemple de Kawarimi, où euh, on explique l'origine euh, d'autres choses. Ouais. Et, euh, mais le mythe d'origine, c'est en général la genèse. Oui. la genèse du mythe. Hein. C'est <rire> tout, c'est tout. Hein d accord. D accord. D accord. Et puis, il euh, y a quelque chose, je soit j'ai pas tout suivi, mais qui me semble contradictoire, mais peut-être pas. Je, à la fin, je me suis dit, ah, ben, est-ce que la nuit, c'est l'obscurité Puisque si c'est ce euh, qui est aussi dans le trou, etc. Enfin, oui, après, ça, enfin ça, la, nuit, la nuit, c'est l'obscurité. Oui, mais alors dans ce cas, la question de la ils la, de la nuit et qui va avec la noix, c'est euh, Non, c'est les de deux, en fait, ils utilisent les deux termes, c'est-à-dire Niamimari euh, euh, et euh, ta c'est des maîtres à la fois, ils utilisent les deux termes de la nuit, la api et euh, de l'obscurité, euh, euh, Kahala. kahala. Et donc, c en fait, c'est les deux. Alors, je ne sais pas si pour eux, c'est la même chose, la nuit et l'obscurité. En tout cas, c'est complètement lié. Ça va ensemble. Il n'y a pas la, la nuit sans obscurité. Euh, Mais est-ce qu'il y a L'obscurité euh, sans... Euh, sans C'est-à-dire, l'obscurité, c'est l'obscurité qu'il y a dans un trou. Mmh. Qui peut être, qui peut, qui peut être localisé, on imagine. Je ne sais, sais pas, en fait. En allant chercher loin, est-ce que si là, on éteint la lumière c'est de l'obscurité. Euh, non, on n'est pas me dans, me me me est dans, la nuit, dans la nuit, on est dans l'obscurité. Oui, mais troisième on est dans la soute. Euh, Alors, <rire> disons pour eux, pour eux, c'est conceptualisé euh, sous forme de poudre. C'est-à-dire pour eux, mm -hmm. en tout cas, la manière dont ils appellent ça, dont ils nomment ça dans les incantations, c'est Macapé, c'est la poudre. Donc l'obscurité, ça serait une part de nuit qui, qui est restée dans un trou. Est-ce qu'il y a de la nuit dans le corps Je pense à, à ton histoire qui, qui personnellement me choque beaucoup de, de cet anus posé là sur.. Euh... Ce n'est pas l'anus, c'est le, le derrière, c'est pas de seulement l'année Là l'anus. il y a que anus dans quelque dans chose, là. chose autour, je sais pas si c'est.. Tu... Ce serait le, le cœur de justement de, ah ouais, de la Voilà. <rire> Donc alors, euh, le, la partie la plus sombre de la nuit. Est-ce est qu'il y a de la nuit là, à l'intérieur Est-ce que les orifices permettent d'accéder à ces. Ces espaces intérieurs qui ah, sont ça, ça, je ne sais pas, parce que là, que je, que là c je suis à la limite de l'interprétation. Ouais. Je ne bah, peux, aussi. Pas, aller <rire> je peux <rire> pas aller plus loin. Pardon, <rire> ça <rire> m'a échappé. <rire> <les adem> <rire>